Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale, ce n'est pas moi en fait, c'est moi là, c'est moi, c'est Bichard, vous me reconnaissez, mais dans la vidéo, ce sera pas moi. Cet été, j'ai décidé de partir en vacances à Annecy, d'ailleurs, vous avez trop kiffé cet endroit dans la dernière vidéo, merci beaucoup. C'était vraiment génial ces vacances, mais du coup, comme je voulais pas vous laisser tout seul en stream sur Twitch, j'ai décidé de laisser ma place à Samy. Voilà, je lui ai fait un petit programme de stream et tout, je lui ai dit, tu feras des game subs et tout, vous avez kiffé, adoré, il est monté à plus de 900 viewers, c'était un truc de fou. Merci à tous ceux qui ont soutenu mon frère pendant cette semaine, il s'est cru pour une vraie rosta, c'était incroyable. Alors qu'au fond, bah, genre, c'est quoi. Durant cette semaine, il a fait des game subs, y compris une game de LGUHC. On pourrait faire un long débat sur est-ce que les LGUHC c'est mort, etc. Mais c'est quoi, on va pas le faire maintenant, quoi. En tout cas, quand je suis rentré, j'ai reçu un petit message de Sami qui m'a dit « Ouais, tu regarderas, je t'ai fait une vidéo et tout, LG. » Si jamais je mets une vidéo de Samy sur ma chaîne. Elle est là. Vous allez voir, il a fait des choses très drôles. C'est hyper drôle de voir quelqu'un qui ne sait presque pas jouer. Genre, il a des moves. What the fuck je découvre la même vidéo en même temps que vous, je n'ai même pas vu la game. Voilà. Ça se trouve, Blood, il va monter la vidéo, il va me dire ça pue la merde. Blood monte toute la vidéo, Reviens sur ce passage. Là maintenant, à ton avis, comment est la game D'accord, je m'en doutais. Bonne game à vous et si ça vous fait plaisir, dites-moi, j'ai peut-être une ou deux games de Samy en stock, si vous en voulez encore. Juste avant de commencer la vidéo, c'est peut-être le message le plus important de l'année. Mesdames et messieurs, vous ne le savez peut-être pas, mais mercredi 31 août, c'est mon anniversaire. Voilà. Qui dit anniversaire dit cadeau. Non, je vais pas attendre que vous m'offrez tous un cadeau. C'est un abonnement, peut-être pour ceux qui veulent, pour ceux qui peuvent, un abonnement. Genre les 100 000 abonnés peut-être un jour Un sub pour ceux qui ont la possibilité sur Twitch pourquoi Non, non, non. L'information, mesdames et messieurs, c'est que mercredi 31 août je serai en live. À partir de 14h, vous pouvez me rejoindre sur Twitch pour passer ma journée d'anniversaire ensemble. Ça va être un très bon moment. Il y a quelques cadeaux qui vous seront offerts à vous, à moi, à nous. Peut-être, on verra. Des game subs, un tribunal débani pour ceux qui sont bannes. On va enfin étudier vos demandes de débanissement sur Twitch. En tout cas, voilà, la seule chose que vous avez à faire, c'est à cliquer dans le lien dans la description, vous follow et attendre mercredi 31 août. En plus, ce sera juste avant la rentrée et juste avant le September September, pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros quand vous vous subez, ça coûte moins cher en septembre, voilà. Et plus vous le prenez longtemps, plus vous avez des réductions. Genre au bout de six mois, euh, vous avez deux subs gratuits, genre un truc comme ça. Bref, passez tous une très bonne journée. Venez pour mon anniversaire, ça va être cool. Mercredi, 14h. Yo tout le monde C'est vite, on se retrouve pour une nouvelle, nouvelle, nouvelle, nouvelle, nouvelle, nouvelle vidéo. J'ai bégayé sa mère. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Bichard. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dégustation. Un Coca -Vani, Coca CocaVani, zéro. En vrai, j'avais trop envie de goûter, donc euh, on va goûter. En vrai, je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous connaissez un peu le Dr Paper. Ça a le goût de Dr Paper, je trouve. En vrai, on dirait pas de la vanille, on dirait des amandes. Pas si... Ouais. Non, non, non. Je peux faire quoi Oh, j'ai eu de la chance. Oh putain, j'ai eu de la chance. hein. Bon, qu'est-ce qu'on est C'est de la merde, les gars Ah ouais, c'est de la merde. Oh, le seum. Vas-y, je suis jamais d'Alger. Il peut pas donner un putain de bon rôle, là Oh J'ai pas compris. En gros, mon but, je suis avec le village, quoi. C'est tout. Ouah wow, je suis amoureux Wouah, trop bien Wouah Ah, oh, c'est bien, ça va pimenter la partie. Ouais, mon gars Ça va <rire> Il y a un monde où le couple est random. Mais Donc, ouais C'est euh, des full random. T'avais un bon rôle, toi J'ai un très bon rôle, je t'avoue. Mais non Incroyable je... C'est quoi Je suis PDL, mon gars. C'est quoi PDL En gros, je peux infecter, euh... infecter quelqu'un dans le coin des loups-garous. Je suis vraiment très très nul, c'est Serviteur. Je parce que ça fait Serviteur, je Alors Serviteur, je vais te lire. Votre objectif est de gagner avec le village. Pour ce faire, vous possédez un maître, défini aléatoirement aléato aléato aléato aléato au début de chaque épisode. Celui-ci vous confère sans le savoir un effet de Strange 0,5 lorsque vous êtes à moins de 0,25 blocs de lui. Bon, En vrai, il y a... En gros, tu peux te faire safe facilement, je pense. Euh, alors, on fait quoi comme code Avec les stages dons Ouais. Euh, don, donc, don 1, si, tu dois, si on doit se heal. Don 2, si on est cramé. Don 3, on doit se retrouver. Euh, on va prendre le don 4, quand t'as trouvé le Cupidon. Et ensuite, après le don 4, tu fais soit le don 1, si dans la colonne 1 du table, soit le don 2. Et après, tu fais le numéro en don. Comme ah ouais ça, Si t'as le Cupidon que on chope le Cupidon sans... Euh... Sans besoin de se retrouver, forcément, tu vois. De toute façon, il donc, de... Il, là, il va avoir un arc et il va nous mettre des flèches dessus et ça va être Voilà. Ouais Tu veux remonter maintenant Euh... Ah, tu veux me tuer juste avant de remonter Ouais, comme ça, t'es en haut et c'est plus simple pour toi, je pense. Et vu qu'on gagne du ah temps... Ah oui ok, ok, euh... ok, ouais. Je vais spawn à un endroit aléatoire Ouais, entre 300 et 500, je crois. Est-ce que t'as eu le rôle ou pas, Samy Euh, ouais. Oh ok, moi, ça. je l'ai pas... Vas-y, mec, à tout, bon, on se retrouve, du coup. Inch'Allah. Bon, les gars, ça y est, je suis affecté. Nikkei du ghetto. Ok, faut que je traîne avec Nikkei. C'est quoi, de ça Ouais, ouais aussi, euh, je suis fan, 3, je suis fan, 4, je suis fan. MT, PMG, non, je regarde un peu les Ils sont 15 ans qui respectent le hein. ouais, ah bon Moi, ce que j'allais dire, c'est que j'ai 36 gaps et 3 perles. Vraiment C'est qui qui a du gaps ouais. Tu peux m'en drop un peu ou pas Ah, t'en as vraiment beaucoup J'en ai 36. T'aimes bien ton rôle, Samy Ouais, ouais, ça va, ça va. va. J'ai pas trop compris au début, mais on me l'a expliqué, tranquille. Ça Mickey Ouais J'ai confiance en toi pour l'instant Pourquoi euh, non j'ai pas d'arc J'ai confiance en toi Voilà Ok Voilà c'est tout de suite ça veut dire on fait des groupes là Ah j'avoue Je ah sais je, je oh, pas quoi faire hein les gars je sais pas quoi faire hein Mickey tu restes avec moi Vas-y Moi je veux bien rester avec toi Moi je suis un bon gars de bon Je, bon je mes... vent j'ai info, mais... mais de merde Azad, Mickey venez Vas-y, Vas moi, moi, je peux pas, venir alors. bien seulement. Ouais, viens si tu veux. Euh, Kiro, on a, je crois on est full, c'est groupe de 4 non Non, ouais. c'est ça, euh, je crois. Ah, 5 4 Si tu veux, on peut le prendre. 5, 5 4, 20. Il était quoi Ah, j'ai pas le rôle le... moi. J'ai pas le rôle. Il était pas au 0 Et si il était au 0. Ils sont morts comment les mecs qui étaient morts avant les... Tous les morts qu'il y a eu L'assassin, euh, il s'est fait dévot. Parce que le mec à tout t'es sûrement euh... Et oui c'était l'autre là euh... FWNN euh, okay. Il est quoi Il y a un monde où il y a Glimmer Ah Ouais <rire> Ouais, voilà, la KB Ouais ouais ouais c'est détective, ok. Arrêtez, arrêtez. arrêtez, arrêtez. à Arrêtez Il Du coup, il t'accuse d'être couple. Du coup, je te fais pas confiance parce que eh le, le mec avec qui tu traînes, il a été infecté. Ce mec-là, il a deux pièces diams, c'est épée diams et, et brillant. Moi, j'ai fait je un choix. En gros, on a tué Liz au début. T'as tué deux, t'as tué simple. Eh du coup, eh du coup, t'as t'as des gaps, toi. T'as des Ouais, veux Oh, ouais, attends. Non, non, les gars, les gars, les gars, les gars. Ah, D'abord j'en demande moi Ouais de Merci de... Oh j'étais chute Cupidon Oh bah j'étais quoi, quoi bah j'étais quoi Bah c'est qu'il coupe non, Je pense que euh... Coup, il y avait Clairement. le coup dans le groupe hein Filme Filme Toi c'est qui ah, bon, Les gars Pour moi Ah bah nickel Bah vas-y T'es Pourquoi Pourquoi Parce qu'en gros à un moment il est venu et il a fait... Mais bah non du cul, c'est parce que je suis un autre rôle. Je... Attends, viens, viens, viens, viens, viens, viens, deux secondes, viens, deux secondes, viens, deux secondes. J'ai un rôle au sein du village. Hmm. qui me, oui mais ça va rien dire ça. Si ouais. je traînais avec Mickey euh, euh, cet épisode-là, j'avais un bonus. Attends mais quoi Mais je connais pas les nouveaux rôles. Ah bah ouais mais je veux pas me a... dévo. Non non. Mais Attends, du coup, euh, le, la ouais, personne non, elle change. Évite de te dévo. T'as la chance que connais pas le rôle mais. Ouais ouais. Mais en gros là, ça change tous les épisodes. Et Genre je dois rester avec une personne et j'ai un bonus. Et du coup là cet épisode-là c'était Mickey. En gros. Tu sais en gros, ta défense, elle a aucun rapport avec le couple. Hein. Ouais, ouais, tu m'as demandé pourquoi j'ai demandé de rester avec Mickey. C'est pour ça Il y a euh, Hugo Fan de Pizza, Loanix, euh, ouais. Nix, euh, Nine et euh, <rire> je sais plus qui, qui ont tué euh, Parigo pour raison. Il n'y avait pas de rôle d'info, de... tu ne pouvais pas avoir d'info sur la liste. Donc, euh... Parce qu'il a... qu disait depuis le début qu'il l'avait vu en cave, je sais pas quoi. j'ai pas compris. mort. Pour moi, c'est... Euh... Attends, je sais pas, de pas si c'est qui qui est mort. Ouais. Euh, Est-ce euh, est est est qu est qu'il en couple Bah non, pour toi. Mais du coup Samy ouais, est safe normalement. T'as dit quoi Bah du et coup t'es safe Bah normalement, euh, normalement oui. Si, si, si Philux meurt et qu'il est pas en coupe, bah c'est pas ouais, le que... coup. Ah venez, venez, venez on va tuer Philux Si pour Ils me safe faut le tuer Bah venez on va le trouver, venez on va essayer de le trouver. Celui qu'ils ont tué tout à l'heure il était pas craintif, il était ermite. Il s'était trompé. Il peut pas être rival. Non, non, non, impossible. Enfin, je pense pas. Il se passe avec mais... Grial, et Grial qui est LG. Donc, à mon avis, ils sont tous les deux LG. Sammy, est oui est tu le, le rôle de spear dans le chat Euh, attends, spear c'est où Non, c'est gribouillé. C'est gribouillé. Ah. Ouais, moi aussi je l'ai pas. Oh, putain, merde. J'ai eu celui du, euh, bah, du bouc émissaire. Euh, de lance des ou de lance gardien, j'ai eu celui du euh, loup. Euh, comment ça s'appelle J'ai euh... eu Bootémisseur, assassin. Y'a eu Cupi aussi. A... Assassin aussi, je l'ai eu, ouais. Euh, Perfite qui est mort. Ouais, voilà, perfide, j'ai eu aussi. Euh, ensuite, a, il a été caché. Pourquoi Quoi Les gars, les gars, les gars. Mais oui. suivez, mais suivez non. Mais est... il est méchant hein. Bah non, mon gars. Mais, mais, mais les gars, les gars, suivez mais pour. Merci. Arrête Arrête, arrête Non, non, non, vraiment Non, non Ok, il en coupe. Il en coupe. Il... Ouais, il en coupe, là. On en est ensemble Bah, frérot, toi tu attaques, tu joues à quoi mais c'est lui qui nous a attaqué, non Mais non, c'est moi qui ai attaqué le mec, parce qu'on est tous euh, ensemble. Ah merde, j'ai pas compris oh, ouais. oh, mais les gars, euh, gros, c'est ma première game LG. Calme, hein. Parce que j'ai compris. T'es qu'à, j'ai fait quoi, là <rire> Aide-moi Evan, ouais, tu ouais. peux m'expliquer Tu expliqué quoi Mais qu'est-ce que t'as fait Attends, Evan, viens. On est ensemble, on est ensemble. Ah, t'es quoi Bah oui Bah là slash, lg ROLL. Mais j'ai pas eu la liste, moi. Bah, euh, si. Enfin, okay, ah, ok, merde. Mais du coup, qui okay. euh, roule. Putain, je savais pas Je savais pas Moi, je me suis dit que la liste, elle allait arriver, mais je l'ai pas eu. Le qui infecté. Ah, celui qui m'a infecté C'est Az Ouais. Ah ouais, ok, ouais. J suis... bah, bah, fait, je me suis... En fait, je il était ton groupe. J'étais... Il me croise dans les caves. Euh, J'étais en train de parler et je me suis dévoté, du coup, il va infecté. Ah, ouais, ok. Bah, au moins, il y a une excuse, on a tué euh, un LG. Kiro, de Ok. Donc là, maintenant, on peut dire qu'on a tué Kiro.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 Ouais. Ouais, vais, mais Fou, tu fais, tu fais quoi là pas, hein. ah, tu fais quoi mais, Frérot, t'as pété ton crâne. Mais vous avez bah, pas, pas ce Bah frérot, tu me tues, tu me tues. Mais t'as voulu non, tuer le de Mais, mais j'ai tué un LG. Mais devine pourquoi j'ai tué le LG Genre, euh, je sais pas, où sont chat genre Euh. Et eu deux grains Ah, ah c'est euh... bah, pas moi, c'est pas moi, au nom de Zeus. Gros, il fait peur, hein, fin. hein Il comprend trop oui, vite tous les trucs Ouais, ça foutu Ça, oui, mis, ouais. ça mis m'a mis à un demi coeur je me suis fait accuser d'être en couple, j'ai pas compris. Ben, t'as pas eu des, euh, des gaps Parce que je... Bah non, mais du coup j'ai tout mangé quoi. Okay. Par contre, il reste un LG au sein de ce groupe, les gars. Non, je sais pas ouais. encore. Si, si. Bah, Moi, je me suis fait. Après, ça me gère logiquement, il y a ah. le montreur. Eh, wesh, les gars, les gars Wesh, wesh. wesh. wesh. Bon, Pourquoi C'est aussi... en fait... Les potions de splash c'est les trucs les plus OP du jeu parce que quand tu te fais sauter t'as pas le temps de gap On a tué l'ange et l'assassin, ils avaient tous les deux pas de gap Vraiment Vous l'avez tué j'ai sauté sur les gaps J'en avais qu'une et moi 4 gap j'ai sauté Speed 4 Ils 4. le prêt ça je fais pas des choses Pourquoi Ils tous en solo mais eux ils pensent qu'ils machins Stop Stop Stop Pourquoi vous voulez tuer Hugo J'ai pas compris Tout à l'heure il y a eu le vote mais frérot, tout à l'heure, il y a eu le vote, vote villageois, vote loup. Il y a marqué, oui, marqué bon. que les solos et les. Il est, ouais. soit, euh, il est soit villageois, si soit solo. Il est où ton ancien groupe euh, Mon enfant euh... groupe ouais. Il bah, y avait euh, Fun euh, et les autres, je, je sais que plus que du tout. J'ai pris, pris euh, Gouless avec moi, on s'est fait tabasser par Bria qui. Euh, ouais, est euh, ouais, ce qui euh, paraît, ils sont, ils sont méchants. eux. Hein par contre, euh, désolé, euh, Fun, là depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il fait oh Ouais, oh, il a je... tué un LG bah, Par contre, vois, il a essayé il de nous. Il a des co là. Il, il y a des Ouais, il a vraiment des co combat Ah, il est mort. Ah, voleur, ouais. Voleur. Voilà. En fait, grâce euh, bah, à mon rôle, je savais qu'il était soit 60, soit... Voleur, voleur c'est gentil ou c'est méchant Non, non c'est solo, c'est solo. solo. Voleur, solo. Ouais, bon. Un groupe pour fight. Il y a pris j'en mais mec, ah, euh, j'en ai, ai pas eu. Il m'a tabassé, le voleur. Il faut faire des Mon frère, j'ai pas eu les puis il m'en a juste passé quelques-unes. Les gars, les gars, ils sont en train. Ouais. Deux personnes avec nous. Moi je pense que j'ai confiance en Non ça. mais euh, Samy n'y va pas, Samy n'y va pas mais mais là, Regarde, regarde, je... regarde Non mais là a tout tombé Samy. <rire> vous avez eu le rôle Am Vous avez eu le rôle ou. Non, où vient Peter. Mais non mais est-ce qu'il paraît personne le connaît, C'est pour ça que je peux le dire. Oh C'est qui C'est qui C'est un briaque. C'est un briaque. Oh. Bah frérot, je suis en bas des armes, vous êtes où Bon, non, est bon. Ah ok, t'es méchant. Mais je... Mais... Ah non Vous, vous êtes avec moi Bah attaquez un mec Je suis avec vous, Je suis avec vous, Je suis avec vous Je suis avec vous Oh, oh non Assez moi. moi. Vas-y Fras Euh... Sami plutôt Mauvais move Mauvais move Mauvais move là, Au nom de Zeus Non les mecs Regardez Regardez Regarde ah, merde, regarde. Okay. regarde Reste avec moi Viens viens, viens Ça m'a tabassé non. Oh, non. On est ensemble <rire> Ça dit quoi Ah oh, oui toi Tu sais c'est qui le deuxième On est là Non Et toi en couple avec qui moi je suis pas en couple. C'est quoi alors Ouais, et du coup c'est qui le deuxième avec moi J'en sais rien. C'est coup. coup de foudre. Mais il est mort le Cupidon, non Oui, mais j'ai. Je suis Cupidon en mode. Mais il était mort le Cupidon, non Non. Frérot, <rire> je sais pas comment j'ai. <rire> Même moi j'ai oh, pas compris qu ce que je viens de faire. Mais... Oh putain, merci Martin! Merci Martin! Martin, c'est un vrai frère! Filoutos, t'es mort! Filoutos, ah. Yala! C'est mort! Filoutos! Assassin! <rire> mais filou, mais c'est quoi ce goût? Qu'est-ce que t'as tenté? J'en sais rien, j'ai ma parole. Genre... Ah merci Martin, tu m'as sauvé là. Bon maintenant faut que je retrouve mon maître moi là parce que les gars je peux dire que Filou il était quoi selon moi genre pour essayer de le mettre dans la merde parce que là il, il a eu l'info je suis je crois je je crois c'est quasiment vide là si j'en fais pas de merde si j'arrive à, à les rejoindre mais je suis au 0-0 il y a personne Bon, je pense que je l'ai oh, sauvé là. Ah, gars, dès que j'ai vu, j'ai bombarde. Ah, j'ai bombarde. Oh là là, incroyable. Par contre, on a perdu Briaque, c'est la merde, non Pour les LG. Il reste euh, l'eau. Ok. Az Oui. T'es avec qui Az, euh, un spec c'est ouais, un T'as combien de, de gaps Les 25. J'en ai 22. Ok, bon, on est bon. Euh, tu oh es... là là, mec, c'était trop. Attends, donne-moi. Ouais, nickel. T'es sauvé la vie ou oh. un peu tu m'as sauvé la vie de fou, on était contre les loups Tu m'as sauvé la vie Mais pourquoi t'étais contre les loups On était avec trois villageois contre 2 loups Et il fallait pas que je tue les loups sans villageois ni les villageois sans les loups Donc j'ai tué tout le monde au final Kilo il est au courant de que je suis couple Ah tout le monde est en couple je suis en courant je pense Ah ouais Mais on trouve le on peut passer pour en couple avec moi par exemple Ouais Et on fait un 3v3 contre eux et on le gagne Enfin on tue le Anix et on est bon Bon par contre moi faut pas qu'on me fasse run Az, je te préviens Qu'on me fasse run genre Je suis nul en course. Du coup, là, le, premier, le prochain qu'on croise, on le tue direct ou Ouais, toi si c'est Loanix, on voit avec lui. Donc, non, euh, non, alors, non, mon non. maître là, c'est Max Rogue. Donc, si on est à côté de Max Rogue, j'ai zéro. Oh, mais c'est trop bien Bah, ouais. Euh, faut pas me Je sais que vous êtes en oui, oui, oui, oui, oui Loanix oui, Ouais, ouais, ouais t'inquiète, on sait on, on gagne ensemble On peut gagner en loup même en plus, Loanix. Mais oui, on, on peut gagner en cas. Mais donne-moi des gaps, donne s'il te plaît, biche, euh, Sami. Demande-moi des J'en passe sur en 3, genre. Let's go mec j'étais <rire> avec Azlan et tout, je leur ai remonté le cerveau frère. Et du coup, et du coup ouais, là, là en gros on tue les trois autres, après on a gagné. Ouais c'est plus du beau jeu de gagner. Si vous voulez je me casse et vous gagnez, vous essayez de gagner ensemble non Non tout Ils étaient juste là donc voir. Bon mon ref on va pas te courir après Milan Oh Sortez là Sortez quand vous défense Ils sont là, là. <rire> Il est remonté le bâtard Non. Ah oh, mais il retourne les gars, on va pas attendre 10 minutes. Mais les gars À ah mort euh, les gars Bah après on la force quoi. Non mais même sans force ils ont de chance. Putain mon PC oh il est tellement buggé. Ouah je suis il un baiser. <rire> ou... <rire> méchant hein. Enfin est méchant hein. Oui est méchant mais ça on le sait. Bah oui bien sûr. Comment on t'a infecté Au début de game genre on t'a dit viens. On, on l'a pas infecté, il, il est gentil. Mais je suis méchant. Mais il est méchant frère. Oh, ils viennent là on en a marre là Attends mais il, il est, est en bas en est attends, mais, il est attends, mais il est en bas non, ouais, il est il est en Ah ici ah, si, ah, en bas. Non, non, il il est bas Il est en bas frère Il est en bas merde non, Ils sont en dessous de nous Mais je me suis dit mais il est pas en fait T'es là ou pas Parce que j'ai pas envie de la base. Ouais ouais t'inquiète, t'inquiète. Vas-y dons moi, don moi, don moi, don moi Là, je suis là. Vas-y, t'as <rire> Désolé Max Rogue, mec, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils avec les LG. Ah. Toi, ça, oh, les gaps frère, les gaps Y'en Phoenix. que le pas. Bah, ils win avec les LG, frère. Et de toute façon, si vous me tuez, tuez d'abord Fouen. Ah, alors tuez d'abord oui, c'est pour ça. Vous. Parce qu'ils sont trop lourds, on va pas les tuer. Vous les avez loups. des gaps, j'en ai vraiment pas, Bicha... euh, Sami s'il te plaît. Tiens, si tu veux de l'or. Bah, tu te fous moi. <rire> et Samy, c'est un bon joueur. Mais j'ai envie de vous tuer, hein. J'ai envie de mais prendre Samy dans un coin là. Bah, vas-y, fais-le, mais sauf qu'il va mettre des dons et je vais t'enculer. Ouais, pas faux. <rire> Là, là, là, là, là, là. Ok, go. Bon, de 2018, là. Non, mais les gars, là, c'est le jour maintenant. Arrêtez de fuir. On a le temps de Max. Parce que le jour, il joue à là, Mais après. Non, non, non, non. Mec, je te jure, fous-moi à la fin. Tu m'en butes, là On te fout pas, tu es à la fin. On te pas, tu es à la fin. Samy, écoute, tu me mets. Mais je rigole, Lohanic. Je rigole, ouais. Ouais, ouais, on rigole, Loanix Le gars, tu vas à la main, ouais. Les gars on laisse juste pour le troll, je peux même me laisser tuer si tu veux. Non arrête, arrête, juste pour le troll, arrête, mais arrête non Loanix, en vrai En vrai j'ai envie non de gagner avec le couple Loanix Mais normal pour la vidéo Il est derrière, viens ouais, Oui il est derrière Tu avant, on avant. Non mais vraiment, vraiment, vraiment, vraiment Allez Je suis à ta boîte Là je suis là le 20 20 derrière Non non viens on va tuer Loa, Viens on va tuer Loa. Ok demi-tour Moment faut tenter le bon jeu, le beau jeu en vrai Loi viens Non non en vrai Loi viens tu pas Et viens on gagne en loup Mais mec Oui Comment il va en plus verte Je sais pas Je pense que c'est Petit Non je suis Il est derrière l'autre sont père Arrête de run Loa Mais mec on injet mec on in G's quoi Je me laisse tuer à la fin si tu veux s'il te plaît mec Bon ok allez vas-y Allez viens allez c'est bon c'est bon Eh ouais mon gars, mon père il est vitrier, je suis invisible <rire> T'es pêche, elle me passe à travers Oh Loanix, t'es sérieux de Oh l'Oanix pour la vidéo Mais vous m'avez 3-4 fois Viens, viens, viens, viens, viens T'as plein de gapple le viens, recule, recule, recule. J'ai 8 gapels. Viens on les joue à distance, ils ont plus de gap, ils ont plus de gap. Oui oui faut qu'on les joue à distance en tout les cas. Un moment je viens en cac, je viens en cac, viens Vas-y Voilà eh Voilà mon gars <rires> J'espère ouais, qu'on gagne pas avec Loanix qui me sorte à dire. Ah parfait, ben voilà. Quand tu Loanix rien on gagne. En vrai ouais, je pense qu'il oui, va un On le TP Ouais je peux le TP en vrai. Ouais, vas-y vas-y, Loa On ne trouvait pas ces. Je sous les armes, tu me donnes des gaps. On descendrait pas, on descendrait pas. J'ai pas de gaps. T'as avec combien T'as combien Attends non non c'est bon je m'en occupe, t'en occupe. combien T'as combien J'en ai deux et j'ai moins 5 coeurs. Je déteste les flèches. Allez mon gars. T'es mort, t'es mort. Je t'attends, je t'attends. T'es mort T'es mort mon gars T'es mort mon gars Arrête de courir Mais j'ai plus de gap mais frérot, il me slash donc Mais même frère. Mais alors, alors, il Il te tape pas. Non mais je tape pas, je, pas, je, je te tape. Il est trop fort. La en plus. La Let's go, go Let's go J'ai la mort Ah non on peut pas Let's oh, non, go, go <rire> Pourquoi il est dans le but Mais fouette, t'es sérieux mec ça, <rire> <la> <t 'es rire> Ah oh, pacifique ça en somme l'honneur de boire le jus d'orange en direct. En vrai, je sais pas si vous voyez, je sais pas si vous connaissez un peu le jus d'orange. Ça a le goût jus d'orange.